Aujourd'hui, le registre de preuves de covoiturage, c'est aussi un tiers de confiance reconnu au milieu d'un écosystème complexe. C'est un régulateur qui structure un mode d'action de toute une profession, celle des opérateurs de covoiturage courte distance. Ceci est réalisé via la collecte de données. C'est également une boîte à outils au service des collectivités qui souhaitent inciter la pratique du covoiturage suite aux nouvelles dispositions de la LOM. Les collectivités sont ainsi aidées par l'État pour monter en compétence sur ce sujet. Elles gagnent ainsi un temps précieux en termes de lutte contre la fraude et sur les questions juridiques. Enfin, c'est un outil de pilotage fiable des impacts d'une politique publique de covoiturage. C'est la première brique déjà en place d'un futur observatoire national du covoiturage. Le registre de preuves de covoiturage, c'est plus qu'un registre, c'est un service pour vous aider à développer le covoiturage.